Alors est-ce que vous aussi vous en avez un petit peu marre de chercher partout sur internet des modèles 3D détaillés pour rendre vos, vos rendus et vos scènes assez réalistes, notamment en extérieur Personnellement j'ai beaucoup cherché de modèles, je me suis fait une grosse bibliothèque d'arbres, de rochers, de choses comme ça, mais c'est toujours problématique parce que les textures viennent pas forcément avec, euh, les modèles sont pas aussi jolis qu'on a à l'aperçu n'arrive pas à atteindre le, le même taux sur l'aperçu lorsqu'on les télécharge, bref, tout un tas de problèmes qui se posent à nous, que Veray vient juste de régler en proposant une nouvelle mise à jour, alors peut-être que vous l'avez vu arriver il y a une dizaine de jours, Veray a mis une, une nouvelle version de son moteur euh, à disponibilité des gens qui ont acheté la licence et donc une fois qu'on récupère cette, euh, cette, un, cette, ce, cette mise à jour et qu'on l'installe eh bien, on obtient euh, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Veray Chaos Group Cosmos, je crois que c'est le nom exact, Cosmos. Et c'est ni plus ni moins qu'une bibliothèque d'objets hyper détaillés, notamment la végétation, vous allez voir, qui va vous permettre de faire des rendus hyper réalistes très très rapidement. Donc je vous montre ça tout de suite, je vous montre comment on l'installe. Enfin, je vais vous expliquer rapidement comment on l'installe, mais en gros, il va falloir reprendre euh, le, le, la vidéo précédente sur laquelle euh, je, vous, je vous ai expliqué combien ça coûte, vous verrez où le récupérer, comment l'installer, comment... Enfin bref, toutes ces questions pratiques. on refait exactement la même chose, vous retournez sur votre compte... Chaos Group, vous prenez la dernière version qui vous est proposée, vous fermez SketchUp, vous l'installez. Ça va automatiquement désinstaller l'ancienne version, vous c'est la nouvelle, bon, bref, vous n'avez pas grand chose à faire. Et quand vous relancez SketchUp, vous obtenez cet écran-là. Euh, enfin, bah, pas cette scène-là, mais en tout cas cette nouvelle barre ici avec cette particularité. Alors, il y a d'autres nouveautés hein, dans cette mise à jour, mais c'est ça le plus spectaculaire. Chaos Cosmos, si je clique là-dessus, je vais ouvrir un navigateur intérieur ici à SketchUp cette petite fenêtre sur laquelle il va falloir que je me connecte avec mes identifiants euh, officiels de Chaos Group. Et j'ai accès donc aux 3D modèles. Alors on voir aussi qu'il y a quelques HDRI, mais surtout ce qui est intéressant, c'est les modèles 3D répartis en catégories. Donc furniture, c'est meubles, accessoires, lighting, végétation, véhicules et people. People sont des, des personnages. Donc en gros, vous avez accès à une bibliothèque voilà pour le, pour, le, pour les meubles, avec des sous-catégories évidemment, vous avez 117 objets. Alors c'est mis à jour hein, et ça va continuer à être mis à jour pour qu'il y ait de plus en plus d'objets. Et on a des objets qu'on peut prendre et glisser directement sous forme de proxy. On va voir ce que c'est un proxy pour ceux qui l'ignorent. Euh, sous forme de proxy et dans le rendu vous aurez des objets qui auront cet aspect là. Donc si je clique dessus je vois ce canapé, le poids et puis je vois que je peux le télécharger. Quand je clique sur Download en fonction du poids qu'il y a ici et de votre connexion. Bah, ça va mettre un certain temps mais ça va finir par arriver. Disponibilité, voyez, on a cette espèce de barre qui jusqu'à jusqu'au bout. Je la laisse, hein, je ferme, ça continue de télécharger. Donc il y a certains modèles que j'ai déjà téléchargés et dans ce cas-là, ils sont indiqués en vert ici et d'autres que j'ai jamais téléchargés. Alors j'ai essayé d'en trouver. Ça, par exemple, qui sont indiqués en bleu. Quand ils sont déjà téléchargés par le passé, c'est-à-dire que dans un projet, je les ai déjà essayés, eh bien il suffit de filtrer ici Show Downloaded Only, donc montrer simplement et seulement les modèles que j'ai déjà téléchargés. Vous voyez que j'en ai déjà testé pas mal. Donc. Comment ça se passe Et eh bien tout simplement je vais prendre un modèle, par exemple ce canapé là, je clique, je glisse ici. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout à l'aperçu que j'ai là. Effectivement il y a une petite différence, c'est ce qu'on appelle un proxy. Vérez va nous montrer dans SketchUp un, un aperçu très dégradé et très simplifié du modèle. Par contre, si je lance le rendu, alors je me suis trompé de bouton là, comme ça, si je lance le rendu, vous allez voir que le modèle, eh bien, il est euh, tout sauf pas, pas, pas détaillé. Quoi. On a le modèle qu'on avait en aperçu. Si je zoome dessus, vraiment très proche, on a du chrome, on a du cuir, avec euh, les petits détails vraiment très très précis qui vont bien. Voilà, les petits détails sur le cuir, etc. Donc tout le modèle, c'est comme ça. C'est génial. C'est-à-dire que l'avantage du proxy, c'est que ça fait pas du tout ramer SketchUp. Ça reste hyper léger. Et quand je lance le rendu, ben, je bénéficie du modèle hyper détaillé. Ok, donc il y a différentes catégories que je peux vous laisser tester. Alors, accessoires, c'est là où on va donner un peu de, de, de vie, un petit peu dans les, pour, sur les étagères, sur les meubles, etc. Les lighting, je vais juste en poser une, parce qu'elles sont intéressantes, c'est que ce sont des lampes, souvent des lampes de créateurs d'ailleurs. Et quand je lance le rendu, il y a déjà une lumière dedans. Vous On peut régler, là on voit qu'elle est très faible, c'est une petite lumière qu'il faudrait mettre dans un environnement sombre. On la voit à peine, mais si j'ouvre ici, on verrait éditeur, là cet éditeur, et que je viens dans, dans objet, je vois que j'ai le sofa, et j'ai la lampe de table qui est celle-ci, et quand je déplie, lampe de table, j'ai une puissance de lumière donc je vais mettre beaucoup plus fort, voilà, si je mets 50 euh, ben on voit que euh, la lumière, ben, elle est claire, elle est vraiment là je peux modifier sa teinte, la passer en rouge si je veux, voilà, bref on peut faire énormément de choses, ça marche aussi simplement que ça la catégorie que je préfère personnellement, c'est végétation parce que là c'est toujours difficile de trouver des, des, des végétaux de qualité j'ai 210 végétaux de proposer qui vont des plantes d'intérieur aux grands arbres en passant par les, les, les buissons les fleurs etc pareil je vais filtrer parmi ceux que j'ai déjà téléchargé histoire de gagner un peu de temps et on va voir que euh, alors je vais prendre volontairement voilà ce pot pas fin. alors des fois il y a des petits bugs vous voyez quand je clique dessus il veut pas forcément me le prendre tout de suite voilà Ok, et puis je vais prendre, alors il faut relancer la fenêtre à chaque fois. Je vais reprendre un arbre beaucoup plus grand, un, un pain comme ça, et puis un plus petit, peut-être pour qu'on voit un petit peu les, les. Et à chaque fois, on a une silhouette humaine pour nous dire la différence de taille. Et que là, j'ai un petit arbre qui a un boulot, et puis à côté, j'ai un grand pain. J'y vais, et on regarde tout ça. Vous allez voir la, la, la définition des feuilles, du tronc, etc. Enfin bon, c'est assez, assez incroyable. Là, je zoome ici sur le proxy, mais quand je laisse l'image arriver, ben on va voir qu'il y a des épines, carrément, il y a des petites épines sur le, sur le, sur le sapin. C'est en train d'arriver. Si je zoome sur l'écorce, alors je ne suis pas très patient, j'attends pas que le, le rendu se fasse à fond. Voilà, alors, En plus, je suis vraiment très très gros plan, mais voilà ce qu'on peut obtenir. Il y a un plus petit arbre ici qui a un boulot, c'est pareil, hein, si je viens regarder son écorce ou ses, ses feuilles, même sur les feuilles, on a carrément les petits détails, on verrait presque la chenille qui est en train de manger la feuille. Vous voyez, c'est vraiment hyper hyper détaillé. Et puis euh, j'avais pris quoi Les petites plantes intérieures ici. Hop. Voilà l'avantage tout ça. Et vous voyez que ma scène ne rame pas. Alors je travaille sur un PC qui est correct, mais qui n'est pas non plus le plus gros PC du monde. Et ça fonctionne quand même assez rapidement. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire en testant juste ces éléments-là avec euh, les techniques que je, que, que je mets au point un peu dans mes formations, notamment pour faire des formations sur la rendue extérieure. Hein, formation que je, je pense bientôt sortir, enfin. Donc ça, c'est une scène dans SketchUp, on voit qu'il y a une, une construction avec une piscine, une terrasse, et tout ce qui est blanc, même le personnage, même les rochers et tout, c'est du cosmos et quand je fais le rendu on obtient ça donc on est quasiment sur une photo on a quelque chose de très très réaliste même pourtant enfin ça manque un peu de détails Ma hein. modélisation n'est pas très détaillée et pourtant grâce aux arbres, grâce aux, aux végétaux, grâce aux ombres grâce, enfin, bon, tout ce qui est généré finalement grâce à cosmos ben, j'obtiens des résultats voilà ça c'est pareil hein. on a quelques éléments cosmos tout ce qui est un peu blanc ici les fauteuils, le parasol les petites herbes ici regardez la finesse de de ça donc voilà une bibliothèque complète notamment pour les végétaux même s'il y a quand même quelques meubles mais qui se résume beaucoup à des canapés et des chaises pour l'instant j'imagine que ça va être mis à jour donc bibliothèque complète moi j'en profite pour vous montrer aussi la bibliothèque que je propose euh, toujours hum, que je propose toujours via euh, les enfin via euh, Tipeee donc je vais essayer de faire évidemment en complément de ce que propose Chaos Group cosmos puisque euh, à l'heure actuelle moi ce que je propose c'est euh, des modèles je vais vous les montrer euh, tac tac tac tac tac modèle 3d voilà, donc il y avait beaucoup d'éléments de déco, hein, je les défile euh, au fil du temps, des meubles, des buffets, des cadres, des canapés avec des plaides, etc. Enfin, des choses qui sont en général un peu lourdes, et j'essaie de les rendre, euh, voilà, vous voyez, avec des petites, euh, il y a même les, les petites vis, etc. Et, et j'essaie je de les rendre légers. Alors la différence avec Cosmos, c'est que ce ne sont pas des proxys, c'est-à-dire quand vous allez les glisser dans la scène, et eh ben ils vont être, euh, par exemple, je vais, je vais glisser euh, cette chaise-là, celle que je viens de vous montrer, avec les, petits, les petites vis, là. J'essaie de la trouver, boum, boum, boum, boum, boum, boum. elle est ici voilà moi elle arrive directement sous forme de d'objets sketchup pour autant je les ai tellement allégés que ça fait pas vraiment ramer le logiciel non plus et si je lance un rendu vous allez voir que c'est pareil c'est hyper détaillé hop j'ai tourné un petit peu autour on voit un petit peu les, les, les détails de la chaise bref ça ce sont les objets hop, voilà les objets que je propose aux tipeurs, mais je ne propose pas que des objets et je vais vous montrer ce que je propose aux autres, ce sont des matériaux. Alors les matériaux, euh, pour tous ceux qui ont accès au Tipeee ou qui y aura accès, eh bien vous allez avoir accès à cette page-là, c'est-à-dire un drive sur lequel il y a matériaux Sylvain, comme ça, où je mets à jour régulièrement. Quand Vous allez faire un clic droit et télécharger, euh, télécharger tout, tout le bloc. Vous allez donc recevoir tout le fichier avec à l'intérieur les matériaux et aussi l'onglet maps qui est important puisque c'est celui qui contient les textures une fois que vous avez ça vous le placez quelque part sur votre pc alors bon, moi je l'ai mis dans mes documents par exemple vous avez un répertoire qui s'appelle Matériaux Sylvain bon, je l'ai appelé comme ça pour que ce soit clair pour vous dedans vous avez les matériaux vous le laissez là vous retournez dans l'asset editor de, de Verre et puis vous ouvrez l'asset editor. et euh, alors vous, vous, vous allez ici les matériaux euh, Là, je vais supprimer ça pour que vous compreniez. Vous avez ici les matériaux verrés de base. Et en plus, moi, j'ai matériaux Silver. Alors, comment vous faites ça ben, Simplement, vous faites ouvrir ici. Et vous vous rendez à l'endroit où vous avez stocké matériaux Sylvain. Là, par exemple, sélectionnez le dossier. Et il va s'ajouter dans la liste. Donc, maintenant, quand vous cliquez là-dessus, vous avez mes matériaux en petit aperçu. Et qui fonctionnent exactement de la même manière que ceux proposés par Chaos Group Verre, Puisque j'ai fait quoi ben, Par exemple, j'ai mis le nom. Donc, il suffit de le glisser dans votre scène. Tac Pierre de façade 250 cm. Donc avant de l'appliquer ici dans matière, vous venez régler la, la taille. Hein. Alors sur Max c'est un endroit différent, mais euh, bah je ne peux pas vous le montrer puisque je travaille sur PC, mais ça ça fonctionne de la même manière. Vous l'appliquez et, euh, et puis vous regardez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pierre. Donc il y a, y a du relief, il y a des, des petites pierres de façade assez détaillées. J'attends que le rendu se mette en route. Voilà. Tac, je mets face à la lumière qu'on voit un petit peu ce qu'il en est et puis voilà vous avez ce genre de, de rendu avec des pierres avec des aspérités un petit peu abîmées ici et là euh, des joints des ombres tout ça enfin des trucs vraiment super détaillés et puis euh, et puis par exemple je vais vous montrer euh, un parquet euh, parquet parquet voilà comme ça pareil parquet 150 cm donc avant de l'appliquer hop je vais mettre 150 cm voilà alors rendu n'est pas content et je mets le parquet à la place des pierres j'attends un petit peu que ma vue s'actualise et puis de la même manière là vous avez un parquet alors c'est un parquet qui n'est pas du coup dans les parquets proposés par verre qui est un petit peu différent et puis pour finir je vous montre juste un matériau avec un petit peu plus de relief je l'ai appelé pierre de château alors les noms je fais un petit peu ce que je peux euh, celui là donc j'ai mis 400 cm alors c'est approximatif On hein. peut mettre 300 ça marchera tout aussi bien je vais mettre 350 juste pour avoir un ordre de grandeur, je l'applique ici et là vous allez voir qu'il y a des pierres carrément qui, qui, qui sortent, vraiment qui ont du relief, un enfin, très très fort relief. Voilà, des pierres avec euh, des joints qui brident et des choses qui ressortent etc. Donc ça c'est la bibliothèque de matériaux en plus de la bibliothèque d'objets. Qui voilà, je vais essayer de faire, alors un dernier, que je vais essayer de faire en fonction de, en fonction de ce que propose aussi euh, Cosmos de son côté, faire des choses différentes évidemment. Voilà. Voilà, et là c'est carrément de l'eau, de l'eau pour les piscines, vous avez juste à glisser et ça marche, puisqu'il n'y avait pas hein, dans, dans, dans les matériaux de verre. il y a de l'eau, mais pas de l'eau comme ça, il suffit de, de la glisser, de mettre la taille des, des petites vaguelettes, là que j'ai mis à, à 100, et si je mets 200, du coup je vais avoir des vagues deux fois plus larges, et puis euh, voilà, ça marche aussi simplement que ça, donc. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà sur Tipeee, vous commencez à être, de, être assez nombreux et assez actifs, donc merci beaucoup. Et puis merci à ceux qui envisagent de le faire et qui vont le faire dans les, dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup, ça m'aide vraiment à développer cette chaîne et à continuer à consacrer du temps. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous avez apprécié euh, Cosmos, là, ben laissez un pouce, un pouce vers le haut sur cette, euh, sur cette vidéo. Envoyez-moi des messages, commentez, enfin comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter directement, j'essaierai de vous répondre si, si je peux. Et puis euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao